La vidéo m'a partagé Dura Dura, respecte à toi mon Dura, à moi. Donc, euh, je commence par euh, ma vidéo d'hier qui a disparu. Voilà, la vidéo que j'ai faite hier a disparu, je ne sais pas. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, la vidéo quand même a disparu. Vous savez, la vidéo qui est venue démentir, qui est venue dire que Sadiba ne disait pas vrai. Voilà, il le disait pour calmer le jeu. La vidéo a disparu. On envoie les frères Aruna. Diaram, on envoie les Donc, ce c'est pas grave. L'essentiel, les gens ont compris. Mais si la vidéo a disparu, comme disait, euh, Mamadou, que si la vidéo a disparu, c'est parce que c'est vrai. Vous savez, j'ai fait la vidéo. Vous avez écouté la gendarme. Et ce n'est pas de moi, hein, vous avez écouté. Donc la vidéo est venue démentir, elle est venue montrer que le monsieur a été contradit. On, ils ont poussé, ils ont demandé au monsieur de parler pour calmer les choses, calmer les esprits. Donc ce n'est pas grave. L'essentiel, vous avez compris, l'essentiel, c'est ce que je voulais dire, je l'ai dit. En ce qui concerne l'itinéraire, d'abord je vais vous montrer, si j'ai les photos, aucun maire, parce que le premier maire dans ce dans, dans ce Conakry-là, le premier maire, dès après les manifestations, il veut bien avoir les manifestations, lorsqu'il est invité, il vient nous dire qu'il n'a pas reçu des lettres. Il n'a pas reçu une lettre pour l'autorisation des manifestations. Nous avons les lettres qui indiquent, c'est-à-dire ce sont des boîtes de réception, c'est-à-dire la signature des responsables communaux qui ont apposé les signatures pour dire qu'ils ont reçu les mémoires de, de la manifestation. Personne ne viendra nous dire, nous nous connaissons le maire de Matoto, le maire où on s'est battu bec et ongle pour, les, pour le mettre là-bas, et aujourd'hui qui s'est retourné contre nous. Mais ça c'est la politique. Moi j'apprécie ça. Voilà, moi j'apprécie ça. Mon grand frère, mon champion chèque, le seul blanc depuis Japon. Moi je l'apprécie, je le dis... Euh, sincèrement, quand quelqu'un est hypocrite, il faut montrer ton comportement hypocrite. Si c'est un caractère, si c'est un comportement, c'est normal. Mais ce que les autres ne veulent pas, dans ce qu'eux sont dedans là, ils ne veulent pas que tu restes dans ce que toi tu es. Quand ils rentrent dans une situation là, ils veulent forcément t'envoyer dans cette situation. C'est ce qui est entre vous et nous. C'est là le problème. C'est là le problème. Merci beaucoup, mon. Mon frère, cher Kamala, merci pour les étoiles. C'est ça votre problème. Je le dis souvent, quand dès que tu le donnes, ah Benito est devenu quelqu'un de l'IFDG. Quelqu non, ça ne pas d'être de l'IFDG. Voilà. C est, c est de de Ce n'est pas quelqu'un de être quelqu'un de l'IFDG. Est-ce que vous comprenez Le problème. Le problème. L'IFDG, là, ils sont dans l'IFDG, ils aiment ces loups. Même si tu montes, tu descends. Tu plats tous les arguments du monde là, ils sont avec ces loups. Il n'y a pas de défection. Tu me dis merci. Il n'y a pas de défection. Il n'y a pas de lâcheté. Le seul lâche qui était dedans là, c'est lui qui s'est retrouvé en tant que ministre et il n'a rien gagné dedans. Je peux dire qu'il n'a rien de gagné. Maintenant, nous, qui aimons dit, est dire, c'est-à-dire c'est nous-là. Dès que tu entends ah en toi, ma flèche, Dounia Braté, dunia braté. Ah, est-ce que vous les est-ce que vous blara Daro Qui ici en Alpha Condé, qui, qui ici à RPG, est-ce que c'est ce qu'on mange? Maintenant, quand tu refuses de le suivre là, allez y voir. Aujourd'hui, heureusement pour nous, ils sont dans leur camp là, dans l'affaire la, la, de Doumbia. Vous avez vu Doumbia, lui n'a pas de soucis. Il vient de gagner parce qu'il oh, avait peur. Il avait tellement peur de Sadiba, Il avait tellement peur. Vraiment, comme tous ces féticheurs l'ont dit. Ça dit, lui-même, c'est fétichères Je ne parle pas des féticheurs qui parlent par-ci, par, par par-là. Mais les propres féticheurs de Doumbia l'ont dit que c'est quelqu'un qui va le prendre. Vous savez, le malfaiteur, c'est lui qui a fait le fétichisme ou qui est passé par cette méthode-là pour obtenir le pouvoir. Si on vient lui dire que c'est comme ça, ils vont te prendre. La façon dont toi tu as utilisé le médicament, tu as utilisé les gens pour prendre ton pouvoir, et qu'on vient te dire, c'est comme ça ils vont faire aussi pour te prendre, tu ne peux pas dormir. Tu es prêt à tout pour conserver ce pouvoir-là. C'est ce qui se passe actuellement en Guinée. Il est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Mais quel pouvoir il, doit, il conserve Ce n'est pas un pouvoir qui a été donné par le peuple. L'après-midi avait montré, le Mali est déjà... Le Mali est déjà dans la, dans la fin de la transition. Le Mali a sorti le chronogramme. Le Mali a sorti le référendum. Voilà. Le Mali a sorti... Allez-y voir. Je vais vous montrer le, le programme du Mali. leur référendum. Là, eh, en tout cas, un programme. Jusqu'aux élections. Parce que les élections, c'est en 2024 au Mali. Donc, vous allez voir les Maliens, malgré qu'il y a la guerre, malgré que les terroristes les tuent, malgré qu'il y a tout... Malgré qu'ils sont cest à ils sont ils sont dos au mur, les terroristes tuent tous les jours au Mali, tuent les militaires maliens Mais les gens là ont eu la capacité de faire la différence entre le retour à l'ordre constitutionnel, parce qu'ils savent que ce n'est pas un pouvoir élu par le peuple, et la lutte contre le terrorisme. Ils sont très objectifs. Moi je vous ai dit que c'est un problème d'objectif. C'est un problème d'objectif. Mais chez nous, les gens applaudissent. Regardez le monsieur. Moi, je ne le condamne pas. Chris Mann, bonjour, comment vas-tu Monsieur Soumago. Moi, je ne le condamne pas. Regardez, a, la dernière fois, il a insulté le peuple de Guinée en jouant. C'est le lendemain des manifestations. Les enfants des gens sont morts. Il est venu jouer au ballon avec ses bérets rouges en tenue militaire. C'était une manière de se moquer du peuple. Regardez hier. Malgré la souffrance, les gens n'ont rien. Qu On va faire un peu de sport. Nous allons faire un peu de sport. Montaga, On va faire un peu de sport. Vous avez bon, moi je ne condamne pas ça. Mais regardez en ce moment-là, lorsque lui est en train de se balader, de faire n'importe quoi, il n'a pas de souci. Hassini Goïta a demandé au premier ministre d'accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. En même, au même moment, au Burkina, au Burkina, j'ai dit bien au Burkina Faso, le grand Burkina, Ibrahim Traoré, depuis le départ, la première rencontre avec le médiateur de la CEDEAO, ce dernier avait appelé tous les partis politiques. Personne n'est en prison. Tous les partis politiques. Il les a fait asseoir et dit, voilà le médiateur, discutez, donnez. Vous-même en personne, donnez le programme au médiateur. Depuis que le médiateur a quitté le Burkina, il n'est plus revenu. C'est là-bas qu'ils ont calé. Ils ont calé. Tout le calendrier a été ficelé devant le médiateur depuis ce jour-là. Mais regardez, en République de Guinée, tous les jours, au lieu de faire face à la communauté internationale pour régler le problème, sortir de ça, c est, c est, si ce n'est pas Ouyasana qui vient dire, nous venons de sortir d'un dialogue inclusif, quand vous sortez d'un dialogue inclusif, pourquoi vous programmez un autre dialogue inclusif Si vous avez pu obtenir eh, un accord, avec la CEDA et autres. Pourquoi alors vous faites, vous faites participer les sages pour intervenir si, vous, si il y a eu un dialogue, parce que c'est vous qui avez dit qu'il y a eu un dialogue inclusif, hein, même fois, alors pourquoi il y a une table de négociation par rapport euh, euh, au, au préalable et autres Donc, euh, moi, je, moi, moi je, attendez, si j'ai l'itinéraire, je vais vous montrer l'itinéraire. Eh, je vais vous montrer que nous avons donner les documents. Les documents, les lettres ont été déposées. Si je les... Voilà les lettres. Parce que c'est un problème de mensonge. Et le maire de Matoto viendra nous dire qu'il n'a pas reçu une lettre euh, qui prouve qu'ils sont informés par rapport à la manifestation. Merci beaucoup, Ibrahimba. Je vais vous faire passer les lettres. Hein. Excusez-moi. Voilà les lettres. Vous avez vu? Regardez. Hein. Ça, c'est... Ça c'est matam. Regardez bien. Décharge commune de matam. Regardez. Décharge. Commune de, commune de matam. C'est déposé. Mobile voilà comment vas-tu, mon frère de sang? Mon beau, en même temps, mon beau. Regardez. Décharge. Commune de Kaloum. Regardez très bien. C'est écrit décharge. Regardez. Décharge. Regardez. Décharge. Commune de Kaloum. Voilà, il y a eu dépôt, c'est signé. Décharge, commune de Ratoma. Décharge, commune de Ratoma. C'est déposé. Regardez, décharge, commune de Dixine. C'est déposé. Hein? Décharge. Commune de Dixine. nous avons déposé. C'est le gueulard, le menteur, le maire de Matoto. Voilà pour le maire de. Je vous montre pour Matoto là parce que lui il est spécial. Regardez le maire de Matoto, regardez Matoto, commune de Matoto. Regardez très bien. Décharge, commune de Matoto. Décharge. Maintenant voilà ce qui a signé à Matoto. Nous allons lui mettre Suleiman et euh, Siba, lycée de justice de voilà, il n'y a pas de problème. Nous avons déposé, tout est déposé. Voilà, tout est déposé. Personne ne viendra nous dire qu'ils n'ont pas reçu une lettre qui prouve qu'ils sont autorisés à manifester. nous avons Ce n'est pas obligatoire que vous validez et que vous acceptez, mais la loi dit, la loi était très claire vous déposez un avis, nous avons déposé, c'est terminé. Accepter ou pas, bah, ce n'est pas notre problème. Parce que nous savons très bien que vous roulez avec euh, le CNRG. Ce n'est pas important. Ça, c'est un. Permettez-moi. Voilà. Quand vous n'avez pas de travail. Là, je vais vous montrer, c'est un peu un peu comme ça là. Bon, oh, voilà. Regardez des femmes, femmes fatiguées comme ça. Regardez-les les, que le sport est très bon. Oh, ça prouve que le, le, que, le, que le président de la Transition aime la Guinée. Quand le président de la Transition joue avec vos baskets là, c'est ce qui veut dire qu'il aime la Guinée. Quoi. Voilà, je montre tout ça. Hein. Voilà. On dit non, il aime la Guinée. Ouais, il aime la Guinée. Regardez. Ouais, on dit qu'il aime la Guinée. C'est ce que la dame la disait, puis que Ça prouve que, d'abord, il ne sait pas jouer euh, Regardez. regardez tellement, il ne connaît pas le basket. Il a duré en Europe, il ne sait pas jouer au basket. Voilà. Regardez, hein, voilà. Le pays n'a pas de soucis. On n'a pas de problème, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis. Voilà. voilà avez, non, il n'y a pas de problème. Le pays, tout va bien en Guinée. Regardez, il n'y a pas de soucis. Ah, le pays. Bravo. Il n'y a pas de problème en Guinée. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le second point pour terminer. Le sacrifice. C'est-à-dire Dumbuya avec euh, euh, le taureau à trois cornes. Ça dit, les gens vont dire qu'il n'y a pas de taureau à trois cornes. Qu'est-ce que c'est Ils vont dire qu'il n'y a pas de taureau à trois cornes. Regardez le taureau en question. Regardez le tour en question. Moi, je ne connais pas le projet. Hein? Parce que si tu ne montres pas l'intérieur du palais, ils vont dire non, que c'est un montage. Est-ce que vous comprenez Oui, Konaté, eh, tu peux m'insulter mon frère. Et voilà, ça aussi, ça, ça, je ne suis pas surpris. Quand un membre du CNRD, ou ben des enfants des ministres, ou des frères des ministres insultent, la, moi, ça ne me dit rien. Vous savez pourquoi vous insultez les gens Quand vous venez sur les pour pourquoi vous les insultez c'est normal que vous insultez les communicants, les activistes et les blogueurs. Moi, je ne suis pas un blogueur. Parce que les gens aussi ne connaissent pas la différence entre le, le, le blogueur, l'activiste, on appelle ça, le lanceur d'alerte et autres. Là. Moi, je ne vous apprendrai pas. Ce n'est pas Benito qui va vous apprendre cela. Le second point, pourquoi vous insultez C'est normal. Parce que vous devez protéger Mamadi Doubouya. Est-ce que vous comprenez Vous allez aider Mamadi Doubouya. Parce que si vous ne l'aidez pas, si Mamadi Doubouya tombe, vos frères et soeurs, médiocres, incompétents, des gens qui n'ont rien fait pour ce pays-là, des ministres vauriens, comme la ministre Amnata Kaba, qui pense qu'elle a raison. Pour elle, elle a raison. Hein? Elle a raison. Toi, tu es parti. Mais, nous allons faire une dette entre 12, 14 milliards moins 2 milliards, parce que le gars dit qu'il a reçu 2 milliards. Ce sont vos parents, ça. C'est à cause ça vous venez insulter. Quand vous logez dans les cours, là-bas, vous ne travaillez pas. Le ministre, vous donnent 10 000, 15 000. Surveillez les réseaux sociaux. Aïe aïe, intervenir. C'est normal que vous nous insultez. C'est normal que vous nous insultez. C'est normal parce que si le gars là tombe, parce que ce qui est arrivé à la Guinée là. Wallahi billet la Guinée te maignon maignons si te que la Guinée harban. Est-ce que vous comprenez? Maignons si te que attaquer la Guinée harban. Ha la Guinée ban attaquer. Même qu'à la Guinée on n'aura plus des actes comme ça, des choses comme ça dans ce pays là. Ça c'est terminé. Jamais dans la vie. Vous comprenez Voilà. Donc, c'est normal que vous nous insultez. Nous, nous avons vu des gens qui ont attaqué Alpha Condé, qui ont dénoncé Alpha Condé. Il n'y a, a pas ce qui n'ont pas dit. Aujourd'hui, c'est eux qui sont aujourd'hui euh, aujourd avec Maurice Doumbouya. Moi, je ne peux pas dire que je suis démocrate. Je suis démocrate et je viens soutenir quelqu'un qui a fait un coup d'État. Où est la démocratie alors Où est le démocrate parce qu'un coup, ça n'est pas une démocratie. Voilà. Donc, vous êtes libre d'insulter Addison et Nikela. Parce que si ce n'est pas un Konaté, c'est un Sissé, un Traoré, les parents des ministres ou des secrétaires généraux, ou bien des directeurs. Addison et Nikela, vous êtes libre. Mais tout qu'on fait entre vous et moi, je ne sais pas qui perd son temps sur la page de l'autre. Vous comprenez Voilà. Regardez le taureau. Et quand Nima ira, Nima ira, mais regardez voilà donc moi je ne connais pas le projet je ne connais pas le projet voilà c'est ce qui a été tué là voilà, voilà son sacrifice là. le taureau à trois cornes c'est ce qui a été tué comme sacrifice là. voilà regardez très bien je ne suis pas en train d'inventer voilà donc ce que je voudrais dire par là que au Guinéens de se préparer de se préparer par rapport à cette manifestation. Ce qui me fait un peu mal là, c'est le fait que nous n'avons pas expliqué le contenu de la manifestation en langue nationale. Il faut que nous apprenions à expliquer ça aussi dans toutes les langues. Salut, salut, comment vas-tu? Parce que nous devons accepter vous comprenez Nous devons accepter de sortir le 10. Heureusement, même aujourd'hui, il y a plus de mécontents que de, joie, que, que de personnes joyeuses. Il n'y en a pas, ça n'existe plus. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Il n'y a pas un qui n'est pas fatigué aujourd'hui. Donc, tous les jours, nous vous montrons des exemples. Il n'y a pas un jour que nous ne venons pas vous montrer des exemples. Un jour, au thé, l'exemple frappa, le dernier exemple. Le gars, ils ont parlé de 14 milliards. Le gars est venu dire hier qu'il n'a reçu que 2 milliards. Où sont passés les 12 milliards? Est-ce que vous connaissez le montant à 12 milliards? 12 milliards, ça fait combien de dollars? Une seule personne, une dame. Une seule dame, une dame qui n'était rien, Amnata Takaba est venue passer. Ça veut dire, je ne sais pas. Elle est aux États-Unis, c'est son copain ici, pas marié, mais qui voyage, qui programme des voyages. Où sont passés les 12 milliards C'est un exemple. Al-Kanka Oulong, Oudio Animi, Demoussouni me dit ici, tu as Tu alors le gouvernement, le projet est monté là. Il n'y a pas tout. projet monté. Moi, je suis tout, un directeur national, ou bien un secrétaire, ou bien un ministre. ils montent un projet pour y bureau renouvelé. Le bureau est ouais. là, les carreaux, les fauteuils, tout est là. Vous n'avez pas besoin de renouveler. Hein. Mais eux, là, pour pouvoir voler là, qu'est-ce qu'ils font Ils ont dit projet de créer Il y, enfin, créer, que y a un mille peintillés, un carreau là. Un carreau là, un carreau caro. un carreau là. Il y a un carreau là. Il va a pas carreau là, tapis là, carreau Fenêtre clientel. Il n'y a rien à dire. Eh non, quoi, fenêtre, il n'y a fenêtre, m'a De changer la fenêtre. dit, tu es as assis. Tout est normal. Mais toi, tu veux changer parce que tu es ministre. Voilà toutes les dépenses inutiles là. Et voilà, c'est comme ça. Il crée les dépenses pour pouvoir voler. Sinon, quand vous regardez, chaque la merci beaucoup frère. Quand vous regardez l'ancien plateau de la télévision, est-ce que quelqu'un avait besoin de venir mettre... 14 milliards pour un autre plateau. 14 milliards pour un autre plateau. Est-ce que quelqu'un avait besoin de le faire? Non? Malheureusement, nous avons entendu le monsieur dire que ce n'est pas 14 milliards. Il a reçu 2 milliards. Alors, le peuple doit demander où est passé les 12 milliards parce que c'est l'argent de la Guinée. Regardez les hôtels. Regardez les étages. Babila l'a dit la dernière fois. Tous les étages qui, qui sortent du sol là. Et vers l'équipe et autres là là, c'est pour qui Ce n'est pas pour un commerçant, ni pour toi, ni un ancien. C'est pour eux. Est-ce que vous comprenez Excusez-moi, je connais la personne là. Vous comprenez Donc, c'est ce que nous nous voulons vous dire. Donc, le 10 là, vous devez sortir. Vous devez sortir, dire oui, non, non, non. C'est ce que nous demandons. Voilà. Ce sont des exemples. Voilà. Ce sont des exemples. C'est que vous ne faites pas le combat pour quelqu'un. Hein. Ce n'est pas pour quelqu'un. Voilà, hein, regardez, est ce que ce que vous allez ce qui est arrivé à la Guinée là, c'est arrivé à qui? C'est arrivé à moi, c'est arrivé à toi, c'est arrivé au peuple. Aujourd'hui, c'est la première fois que les gens fêtent en préparant du lafidi en Guinée. Les gens ont fait le ramadan 30 jours, euh, 29 jours du moins, mais ils n'ont même pas eu un kilo. Ah, est ce que tu, tu vas aller acheter un kilo de viande, pourquoi? Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de viande, il n'y a rien. Regardez-vous, les autres sont en train de faire du business. Nous avons fait le tableau de salaire. Comment un simple ministre peut être payé à 59 millions? 59 millions, c'est le salaire d'un enseignant, de, un, un enseignant pour 5 ans. Un enseignant pour 5 ans. 59 millions. Ce qu'un ministre prend par mois là. C'est ce qu'un euh, prend, prend ce enseignant prend, euh, prendra pour 5 ans. Quelqu'un va me dire là-bas, là, c'est un ministre. S'il vous plaît. Alors pourquoi la France ne paie pas si, vous, si on vous dit le salaire de Joe Biden, vous allez, vous allez dire, mais pourquoi il est devenu président ce que si on vous dit le salaire de, de Joe Biden, il est en train de me regarder petit comment C'est toi qui es en train de me regarder. Parce que, il est là, quoi. Hein Quand on vous dit le salaire le salaire de, de Joe Biden, vous allez dire pourquoi il est venu président. Emmanuel Macron, quand on vous dit son salaire, là, vous allez dire pourquoi il est venu président. Parce qu'il y a rien. Le salaire, c'est combien Mais en Guinée, les gens prennent trois fois, quatre fois le salaire d'un président qui est à l'Occident. Donc, Aldi Bo, vous devez sortir de novembre, Parce que vous, tous ceux qui les soutiennent aujourd'hui, les petites personnes qui sortent sur nos pages, en train de nous insulter là, quand vous regardez leurs liens familiaux, si ce n'est pas le cousin, il est en train de manger sur le ministre. Est-ce que vous comprenez? Quand, quand, que si ce n'est pas le cousin, c'est le frère d'un secrétaire général. Si ce n'est pas la, la, la petite sœur ou le petit frère d'un ministre, c'est eux qui insultent partout sur les pages. Ils ont raison parce que s'ils ne défendent pas là, parce que chute là, si Doumbia quitte là, c'est que beaucoup iront en prison. Ils savent, leur vie là, et la vie est soudée à la vie de Doumbouya. Voilà. Donc, n'oubliez pas, l'audit Maintenant, je vais terminer par uh, l'hommage qu'a rendu. Voilà. L'hommage que. Voilà, mon ami Kounro. Il est devenu voilà, mon ami Koundro. C'est mon ami. Le voilà. Donc voilà ce que je vais dire ça rapidement. Ça, uh, <rire> merci beaucoup, ma. Merci beaucoup, ma grande amour. Je salue maman. Voilà. Je vais dire ça rapidement. Quand moi je vois Kunduno, le régulateur, dire la vérité sur mon champion, le professeur Fakonde, j'aime ça. Voilà ce que Kunduno a dit. Rapidement, excusez-moi. La vidéo a pris. Ma vidéo d'hier a été attaquée. Ma vidéo d'hier. Donc la vidéo a disparu parce que, vous savez, ils n'ont pas aimé la vidéo. Parce que la vidéo est venue démentir, venir dire que Sadiba, c'est normal qu'il vienne le dire. Mais Sadiba, c'est très bien que ce n'est pas vrai. Voilà. Ça, moi, je l'ai dit, hein, je le mets à défi. Sadiba n'a qu'à prendre la photo. Ils n'ont qu'à qu prendre la RTG, l'envoyer dans son bureau. Si le bureau n'est pas dans le camp Alvaya, vient me le dire. Voilà. S'il <rire> si n'est pas logé là-bas, je ne parle pas de sa famille, hein, je parle de lui. Il n'a qu'à prendre la télévision nationale pour aller filmer là son bureau. Si ce n'est pas au camp Alpha, il y a Merci, mon frère Kundounou. Je lis. Le 5 septembre 2021 et le jour suivant. Mamadi Doumbouya a passé tout son temps à broucarder le régime du monsieur Alpha Kondé. Il dénonçait la violation des droits de l'homme, le déficit de la démocratie, la corruption, le détournement des deniers publics, etc. Quel est le Guinéen qui n'avait pas cru qu'avec son avènement à la tête du pays, il aurait fondamentalement changé les pratiques qu'il a dénoncées publiquement. Mais 18 mois après, et après l'épreuve des faits, le remède s'est révélé en désenchantement. La corruption et les détournements des deniers publics sont plus que jamais présents et se sont davantage accentués. Merci. Le régime de Mamadi Doumbouya repose en réalité sur... Le clientélisme, le régionalisme, le favoritisme et le copinage. Hey, hey Mettez les cœurs. Merci Kounoulo. Merci C'est la vérité. Écoutez le passage là. Le régime de Mamadi Doumbouya repose en réalité sur le clientélisme, le régionalisme, le favoritisme et le copinage. Le copinage. Le copinage. Voilà. Les ressources minières du pays sont bradées à ces à, à ses nouveaux amis indiens. C'est les indiens aujourd'hui qui sont en train de prendre tout en Guinée. Les indiens. Je dis les indiens sont des malhonnêtes. Les indiens. Voilà. Les ressources minières du pays sont bradées à ces à ces nouveaux amis indiens et autres hommes d'affaires locaux qui ont transformé la Guinée en une vaste société commerciale dont ils sont les seuls actionnaires avec quelques ministres et cadres véreux qui sont leurs complices. Pour illustrer cette même mise d'hommes d'affaires vaillous sur toutes les ressources minières du pays, Mamadi Doumbouya ne s'est d'octroyer un permis minier pour l'exploitation de la mine de fer de Jogota à un groupe indien, Zindal Group. Cette attribution n'a été soumise à aucun appel d'offres. Puisque il faut également rappeler que ce groupe est derrière la mise en disposition frauduleuse de l'avion actuel utilisé par l'agent militaire en Guinée. Mais aujourd'hui, les mines et les BTP, bâtiments de travaux publics, sont devenus la propriété exclusive de la pègre nationale et internationale. Il faut souligner aussi les acquisitions immobilières par certains proches et collaborateurs du légionnaire Mohadi Doumbouya, du légionnaire des officiers supérieurs de l'armée, principalement le général Abakassi de Kamala Idiamine, du gouvernement sans oublier des directeurs des régies financiers, tant en Guinée que dans la sous-région et en Europe. En 18 mois, beaucoup ont profité de leur position dominante pour envoyer leurs enfants et épouses au Canada, en France et en Allemagne, aux frais des contribuables de guinéens. Dans la Guinée de Mali-Doumbouya, les scandales de détournement de fonds et de corruption se succèdent les uns après les autres. Mais par calcul politicien, Doumbouya fait obstruction à toute forme d'investigation et préfère étouffer ces scandales. C'est dans le seul but de ne pas mécontenter ce qu'il considère comme des éléments clés de son pouvoir. Car en fin de compte, ce qui compte plus que tout pour lui, c'est la conservation du pouvoir. Je me limite là, merci beaucoup. C'est-à-dire, vraiment merci. C'est pourquoi les observateurs disent que son régime renferme en lui tous les défauts des régimes précédents. Écoutez très bien, c'est pourquoi les observateurs disent que son régime renferme en lui tous les défauts. Des régimes précédents qu'il ne cessent de pourfendre n'ont pas tort. On ne peut terminer ce tableau sombre du régime de Mali Doumbouya sans mettre l'accent sur le trafic international de drogue, dont les principaux acteurs sont les plus hautes sphères de son administration, Bala Samoura et Diamine. Aujourd'hui, les Guinéens, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont les acteurs essentiels à descendre en enfer, c'est bon. Bravo nous merci beaucoup. Voilà. Albarameka, voilà. C'est un membre de la société civile. Il a quand même fait le Allez Donc portez-vous très bien. Bonne journée à tout le monde. Bon week-end. Nous allons revenir tout de suite là sur.